J'espère que votre journée et votre semaine a été bonne. Et nous voulons, par ce culte, rentrer dans notre week-end de la plus belle des manières. Nous voulons, par ce service, terminer la semaine de la plus belle des manières dans la présence de notre Dieu. Hallelujah Voilà pourquoi, sans plus tarder, nous allons prier pour remettre ce culte, pour remettre ce service entre les mains du Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père, nous te louons, Jésus, nous te glorifions, Éternel Dieu Tout-Puissant, et nous te disons encore une fois merci pour le privilège que tu nous accordes, ô oh, oh Dieu, de pouvoir nous tenir, Seigneur, dans ta sainte présence, ô oh Dieu Tout-Puissant. Merci, Père Éternel, de nous avoir gardés. Merci, Seigneur, de nous avoir protégés tout au long, Seigneur Dieu de gloire, de cette semaine éternelle, Dieu de gloire. Merci, Seigneur des de armées, pour tout ce que tu as fait pour nous <coughs> durant cette semaine, ô oh Dieu de gloire. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Seigneur, tu as pourvu à chacun de nos besoins. Tu nous as fait du bien, tu as protégé, Seigneur mon Dieu, les membres de nos familles. Tu nous as guéris, tu nous as restaurés, Seigneur. Nous t'en sommes, Seigneur Dieu de gloire, infiniment reconnaissant. Merci de nous permettre d'entrer dans ce week-end, ô oh Dieu de gloire, dans cette fin de semaine, ô oh Père éternel. Et nous voulons d'ores et déjà te consacrer ce week-end. Nous voulons d'ores et déjà te consacrer, éternel, cette fin de semaine, ô oh hallelujah, que cette fin de semaine, Seigneur, soit glorieuse. Éternel, nous voulons marcher avec toi durant cette fin de semaine, que tu puisses encore nous parler, que tu puisses encore nous visiter, que tu puisses, ô oh Dieu, nous faire du bien. Hallelujah. Seigneur, nous prions que tu bénisses ce culte, que tu bénisses ce service. Oh Hallelujah que véritablement nous puissions encore t'expérimenter, que nous puissions te vivre, que nous puissions encore aller dans les eaux profondes, Père éternel, alors que nous allons te rendre un culte, que ce culte te soit agréable, Seigneur, que tu puisses agréer, Seigneur mon Dieu, les mains que nous allons lever vers toi, Seigneur, les voix que nous allons élever vers toi, Seigneur mon Dieu, répands ta grâce et répands, Seigneur, ta bénédiction avec abondance sur chacun d'entre nous, sur nos familles, Père. Nous te bénissons Jésus et nous te glorifions Père éternel Dieu tout-puissant dans le nom merveilleux et puissant de Jésus. Hallelujah. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Alors ce soir, mes bien-aimés, nous voulons louer le Seigneur. Nous voulons glorifier Dieu. Nous voulons magnifier le saint nom de notre Dieu. Hallelujah. Oh merci Jésus. <coughs> Oh merci Seigneur Merci Seigneur Alléluia Alors ce soir Nous voulons louer Dieu Alléluia Nous voulons célébrer le Seigneur Nous voulons dire combien encore Il est élevé Combien notre Dieu est élevé Alléluia. Merci Jésus. Jésus. Alléluia. levé au-dessus de tout. Jésus, Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Son esprit ce matin Jésus, Jésus, Jésus, tu es élevé. Au-dessus de tout. Alléluia. Jésus, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, Jésus. C'est le fait. de tout. C'est pourquoi je t'invite à l'élever au-dessus de tout. Élève Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus au-dessus de tes difficultés. Élève le nom de Jésus au-dessus de tes problèmes. Hallelujah. Seigneur, nous t'élevons au-dessus de tout. Kinda, Oh, merci Seigneur. Shiske ya manderebo sata. Manderebo Maika. maeka. Rebo sata manderebo shina. L'onction descend sur nous. Alléluia. Seigneur, envoie ton onction ce soir. Envoie ton esprit, Seigneur. Nous avons faim et soif de toi, éternel notre Dieu. Je suis disposé. Assoiffé, ton onction descend sur nous. Je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur nous. Je suis disposé. Assoir fait que ton onction descend sur nous. Je suis disposé à fait que ton onction descend sur nous. Alléluia. shikaya, satan. Assoiffé que ton onction descend sur nous Que je suis disposé Assoiffé que ton onction descend sur nous Disposé Assoiffé que ton onction « Descends sur moi, je suis disposé à soigner que ton onction descende sur nous » Alléluia, invoque le Saint-Esprit ce soir mon bien-aimé, demande encore au Saint-Esprit de te remplir, nous sommes disposés à recevoir encore le Saint-Esprit nous sommes disposés ce soir, être remplis de la présence de Dieu. Nous sommes disposés, nous sommes disposés Seigneur. Remplis-nous de ta sainte présence. Inonde-nous éternel Dieu de gloire. Inonde-nous Seigneur Dieu de gloire ce soir. Remplis-nous Seigneur, remplis-nous de ta présence. Remplis-nous oh Dieu de gloire. Remplis-nous, remplis-nous Seigneur. Remplis-nous Jésus. Remplis-nous Seigneur, remplis-nous Seigneur, remplis-nous Seigneur, remplis-nous de ta présence, remplis-nous Seigneur, remplis-nous Jésus, remplis-nous ce soir, remplis-nous, remplis-nous Seigneur, remplis-nous Seigneur, que ton ambition descende sur nous ce soir. Que ton onction descende, Seigneur. Que ton onction descende, Seigneur mon Dieu. Que nous soyons changés. Que nous soyons transformés, Seigneur, Dieu de gloire. Que nous réalisions des exploits à cause de l'onction du Saint-Esprit, Seigneur. Que nous marquions, Seigneur, notre génération, Père de gloire. À cause de l'onction de l'Esprit, Seigneur, Dieu tout-puissant. Dans le nom de Jésus-Christ, remplis-nous, ô oh Dieu. Remplis-nous ce soir. Oh hallelujah. Nous te bénissons, Seigneur. Hallelujah. Demande au Seigneur de te remplir encore ce soir. Demande au Seigneur de t'inonder encore de sa présence ce soir. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la plénitude de l'Esprit. Oh Hallelujah Nous voulons encore demander le Saint-Esprit ce soir. La Bible dit qu'au commencement, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Lorsque la, la, le Saint-Esprit rencontre la parole de Dieu, les bien-aimés, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des miracles qui se passent. Alléluia. Quand il descend, tout s'arrête. Il y a transfert Entre ciel et terre Quand il descend L'atmosphère change Il y a transfert Entre ciel et terre Quand il descend Tout s'arrête Il y a transfert ciel et terre quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre quand il descend, il tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre L'atmosphère La change. Il y a transfert entre ciel et terre. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Que Dieu a mené le Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là Les maladies s'enfuient Les aveugles voient Les paralysés sautent de joie Les stériles enfantent Les sourds entendent Par sa puissance Par sa puissance les maladies s'enfuient Les aveugles voient Les paralytiques sautent de joie Les stériles enfantent Les sourds entendent Par sa puissance Par sa puissance oh, Alléluia, Saint-Esprit souffle encore ce soir nous avons besoin de toi, viens encore nous remplir, viens encore nous inonder ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a au moins une personne qui a soif, Souffle Saint-Esprit de Dieu. Souffle, Saint-Esprit de Dieu. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle sur ton église. Souffle sur quelqu'un. Souffle sur un frère. Souffle sur une sœur. Alléluia. Oh, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi. Mon âme a besoin de toi. Ma fille a besoin de toi. L'église a besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi nous avons besoin de toi Saint Esprit de Dieu viens nous changer, viens nous transformer ce soir viens nous transformer ce soir viens nous inonder ce soir Esprit de Dieu viens nous changer, viens nous moindre Saint Esprit de Dieu dans le nom de Jésus Christ Alléluia, oh Saint Esprit de Dieu Alléluia par ta puissance tu agis par ta puissance tu transformes Saint Esprit viens changer nos cœurs viens nous changer esprit de Dieu, viens nous transformer, hallelujah, oh merci Seigneur, merci Jésus, à toi la louange Père, à toi l'adoration Papa, dans le nom de Jésus Christ, hallelujah, alors mes bien aimés ce soir, nous allons passer un temps, nous allons prendre quelques minutes pour prier, hallelujah, et nous voulons ce soir prier pour nos familles, nous voulons prier pour nos familles, nous voulons remettre nos familles entre les mains du Seigneur, nous voulons prier que la grâce et la main de Dieu se posent sur chaque membre de nos familles. Que le Seigneur délivre les membres de nos familles. Que le Seigneur guérisse les membres de nos familles. Que le Seigneur sauve les membres de nos familles. Tous ensemble élevons nos voix et prions le Seigneur. Seigneur, ce soir nous venons prier, nous venons invoquer ton Saint Nom, Papa, pour les membres de nos familles, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, d'intervenir dans la vie, Seigneur, des membres de nos familles éternelles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te demandons de manifester ta puissance. Nous te demandons, Seigneur, de manifester ta gloire, Seigneur, dans nos familles, Seigneur Dieu, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Nous te demandons de sauver les membres de nos familles, de guérir, Seigneur, de délivrer, Seigneur, des désarmés. Les membres de nos familles, nous te demandons d'agir, agir. agir Agis dans nos familles, agis dans nos familles, Seigneur. Manifeste-toi dans nos familles, Père de gloire. Nous te demandons dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, Dieu de gloire. Merci, Seigneur, de te manifester dans nos familles, Père de gloire. Merci de faire du bien aux parents. Nous prions pour nos parents, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs éternels. Te demandons manifester ta grâce, ta puissance Seigneur, dans nos familles Seigneur de désarmée oh hallelujah, manifeste-toi manifeste-toi Père de gloire nous te commandons dans le nom de Jésus manifeste-toi dans nos familles Seigneur dans la vie de nos frères dans la vie de nos sœurs dans la vie de nos cousins, dans la vie de nos cousines, dans la vie de nos, de nos nièces, dans la vie, Seigneur mon Dieu, de nos neveux éternels, dans le nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi, manifeste-toi éternel. Nous te le demandons dans le nom merveilleux et puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, bien-aimés, ce soir, nous voulons continuer à prier et nous voulons prier pour le pays, nous voulons prier pour le pays, pour la nation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 Mais bien aimé, la qualité de la vie que nous voulons mener, que nous pouvons mener, dépend de ceux qui nous dirigent, hallelujah. La qualité de la vie que nous voulons mener dépend de ceux qui nous dirigent, ça dépend des ministres, ça dépend des présidents, ça dépend des rois, hallelujah. Si nous voulons vivre en toute honnêteté, d'une manière paisible et en toute piété, il faudrait que nous ayons des bons dirigeants, des bons leaders à la tête de nos différentes nations. Voilà pourquoi nous allons prier pour nos différents pays, mes bien-aimés. Vous savez, par nos prières, nous pouvons arrêter, nous pouvons bloquer le programme du diable contre nos nations, contre nos pays. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons prier pour nos pays respectifs dans lesquels Dieu nous a placés. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, ce soir, nous venons élever nos voix. Nous venons prier, Seigneur, pour les différents pays dans lesquels tu nous as placés, Père de gloire. Je prie, Seigneur, pour la Belgique, ce pays dans lequel tu m'as placé. Je prie pour le roi. Je prie pour le Premier ministre éternel. Je prie, Seigneur, pour, Seigneur, le gouvernement. Je prie pour toutes les élites, ceux qui nous dirigent. Seigneur, je prie que tu leur donnes, Seigneur, de la sagesse, que tu leur donnes, Seigneur, de prendre des bonnes décisions, Père. Que tu puisses leur parler dans leurs songe, dans leur sommeil, éternellement mon Dieu, afin qu'ils ne votent pas, qu'ils ne prennent pas des décisions iniques, Père de gloire. Nous te demandons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, qu'à la tête de nos pays, Seigneur, tu places des hommes et des femmes de bien, des hommes et des femmes, Seigneur, qui vont travailler pour le bien du peuple, pour le bien du pays, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Oh, Seigneur, intervient, Père de gloire. donne la prospérité à nos différents pays. Donne-nous de vivre, Seigneur mon Dieu, en toute honnêteté, Seigneur, en toute piété, Père de gloire. Donne la prospérité à nos différents pays, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous refusons les crises, les crises économiques, Seigneur mon Dieu. Nous refusons les guerres, Seigneur. Nous refusons les bruits de guerre dans nos pays, Seigneur. Père éternel, nous prions pour les pays où il y a des troubles, là où il y a la guerre. Puisse maintenant à y avoir la paix, Seigneur mon Dieu, que les démons de destruction, de meurtre, Seigneur, reculent. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, que le pouvoir des ténèbres sur nos pays soit détruit et brisé. Dans le nom puissant de Jésus, nous appelons la lumière sur nos pays. Nous appelons la lumière sur nos pays. Seigneur, c'est toi qui as mené la lumière dans le monde. Tu es capable d'amener la lumière dans nos pays. Là où elle les ténèbres, ô oh Dieu de gloire. Amen, Seigneur mon Dieu, la lumière dans nos pays, Seigneur. Nous te demandons dans le nom de Jésus. Que les ténèbres reculent, Seigneur. Que les œuvres du diable reculent, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te demandons, Père de gloire, dans le nom de Jésus. Nous bénissons nos différents pays, Seigneur. Nous bénissons nos différents pays, Seigneur. Nous les bénissons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci pour les différents pays éternels dans lesquels tu nous as placés. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, de vivre la gloire, Seigneur, des bénéficiaires de vivre la gloire, Seigneur, des pays dans lesquels tu nous as placés. Seigneur, de jouir des richesses des pays dans lesquels tu nous as placés. La Bible dit, Seigneur mon Dieu, que si nous te craignons, Seigneur, nous mangerons les meilleures productions du pays. Donne-nous de manger les meilleures productions des pays dans lesquels, Seigneur mon Dieu, tu nous as placés, ô oh Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, éternel Dieu de gloire. <coughs> « Merci Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te magnifions éternel, nous te glorifions, Papa, dans le nom de Jésus. » Alors encore ce soir, nous voulons prier, mes bien-aimés, et nous voulons invoquer le sang de Jésus. Nous voulons prier que le sang de Jésus nous recouvre, que le sang de Jésus soit sur nous, que le sang de Jésus soit sur les membres de nos familles. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et le sang de son Fils nous purifie de toute iniquité. Il est aussi écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Il est aussi écrit qu'il les a délivrés du péché par le sang de l'agneau. Alléluia. Il y a réellement une puissance dans le sang de Jésus. Et c'est cette puissance que nous voulons voir à l'œuvre, cette puissance de purification, cette puissance de libération, cette puissance victorieuse que nous voulons voir dans nos vies, et que nous voulons voir dans nos familles. C'est pourquoi élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, encore ce soir, nous voulons expérimenter la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus, la puissance de nous laver de nos péchés, Seigneur mon Dieu. Nous prions ce soir que tu pardonnes nos fautes, que tu pardonnes nos transgressions. Que tu pardonnes nos méchancetés, que tu pardonnes nos paroles et équivoques, que tu pardonnes nos paroles déplacées, que tu pardonnes nos convoitises, Seigneur mon Dieu, que tu pardonnes toute forme de péché que nous avons commis, Seigneur Dieu, durant cette journée ou même durant cette semaine, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous prions que le sang de Jésus nous lave, nous prions que le sang de Jésus nous purifie. Lave-nous par le sang de Jésus. Lave-nous par le sang de Jésus. Purifie notre être. Purifie notre âme, Seigneur mon Dieu. Purifie notre conscience éternelle, Dieu de gloire, de tout, de tout souvenir du péché. Seigneur, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Purifie-nous de toute culpabilité éternelle. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Libère-nous de toute culpabilité ce soir. Nous te le demandons dans le nom de Jésus libère nous de tout esprit de condamnation éternelle nous te demandons Seigneur dans le nom puissant de Jésus que la puissance du sang de Jésus Agisse, Seigneur, dans nos cœurs. Agisse dans nos vies, Seigneur. Agisse dans nos âmes. Que le sang de Jésus nous libère du pouvoir et du péché. Que le sang de Jésus vienne détruire, Seigneur, la puissance du péché. Dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos vies, Seigneur, nous te demandons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons vivre libre du péché, Seigneur. Cette liberté que Christ, Seigneur, a acquise pour nous à la croix de Golgotha. Nous voulons l'expérimenter, Seigneur mon Dieu, dans cette vie présentement, Éternel Dieu, dans le nom de Jésus Christ, que celui qui était lié, Seigneur mon Dieu, reparte libéré ce soir, Éternel mon Dieu, reparte avec la conscience, Seigneur, de la victoire sous le sang de Jésus Christ. Oh merci Seigneur, nous te bénissons, Père de gloire, nous invoquons la puissance du sang de Jésus sur nos vies éternelles et nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs par le sang de Jésus nous avons la victoire contre le diable nous avons la victoire contre les esprits impurs nous avons la victoire contre les esprits de sorcellerie nous avons la victoire contre les incantations dans le nom puissant de Jésus selon qu'il est écrit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage nous proclamons notre victoire nous marchons sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi ce soir Et nous déclarons Nous proclamons notre victoire Nous proclamons notre victoire Nous proclamons notre victoire Sur les paroles d'enchantement Les paroles d'envoûtement nous proclamons notre victoire sur les paroles de malédiction dans le nom de Jésus. Nous proclamons notre victoire sur les flèches qui nous ont été envoyées la nuit, sur les flèches qui nous ont été envoyées le jour, sur les flèches qui nous ont été envoyées à midi. Nous proclamons notre victoire au nom de Jésus. Nous proclamons les œuvres du diable nulles et sans effet contre nos vies dans le nom de Jésus. Satan, tu ne peux rien contre nous. Satan, tu ne peux rien. Les sorciers ne peuvent rien contre nous. Nous nous blindons de la puissance du sang de Jésus. Nous nous blindons de la puissance du sang de Jésus. Nous venons fermer toutes les portes ce soir. Nous fermons toutes les portes. Nous venons faire les voies de condamnation nous venons faire taire les voies des accusations au nom de jésus nous venons stopper la puissance des réclamations au nom de jésus nous venons faire stopper ce soir la puissance des réclamations à cause du sang de jésus à cause du sang de jésus amanda china robot c'est qu'elle n'y a mané au china tu es vaincu Satan, tu es vaincu qu'elle est qu'il maman maman tu es vaincu qu'elle n'y a robo sata mané au je voyais Satan tomber comme un éclair Yede aidé au china maïka mané qui robo sata maïkinda et quand des merci seigneur Shika baba et bien aimé ce soir tu vas proclamer ta victoire tu vas proclamer que tu es plus que vainqueur par le Seigneur. Tu vas proclamer que tu es plus que vainqueur par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Proclame notre victoire ce soir. Proclame ta victoire dans chacun de tes combats. Proclame ta victoire. Je ne connais pas le nom de ton combat. Je ne sais pas sur quel ou quel territoire tu es en train de combattre ce soir. C'est peut-être le combat du mariage. C'est peut-être le combat de la santé. C'est peut-être le combat de, du travail. Mais proclame ta victoire, proclame ta victoire, proclame ta victoire. Ce soir, nous venons proclamer notre victoire. Nous proclamons notre victoire sur toutes les puissances des ténèbres. Nous proclamons notre victoire au nom de Jésus. Nous proclamons que nous sommes plus que vainqueurs. Nous proclamons que nous sommes plus que vainqueurs. Je suis plus que vainqueur. Je proclame ma victoire dans chaque domaine de ma vie, dans le domaine financier. Je proclame la victoire dans le domaine du travail, dans le domaine des relations. Je proclame la victoire dans le ministère. Je proclame la victoire dans le ministère. Je proclame la victoire dans le ministère. Au nom de Jésus, je proclame la victoire dans le ministère. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Nous proclamons que nous sommes plus que vainqueurs. Satan, tu es vaincu. Satan, tu es vaincu. Kéria mandeleboshina. Nous proclamons notre victoire sous la pauvreté. Kéne robo shika mandakiria. Robo sante kinereboshina maïka. Robo sante kinereboshina. Rekeite mandeleboshata. Mandeleboshika mandeleboshata. Rekeite mandako robo sante leboshina Oh merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Papa. Nous te bénissons Seigneur. Nous te glorifions Jésus. Nous te glorifions, nous te rendons grâce Papa. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Alléluia. <coughs> Alléluia. Et bien aimé, ce soir, j'ai à cœur que nous puissions prier pour notre mentalité. Nous voulons prier pour une... que Dieu nous donne d'avoir une mentalité de conquérant. Que Dieu nous donne d'avoir une mentalité de vainqueur. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tu vas y arriver, tu peux y arriver. Dieu t'a donné les capacités pour y arriver. La Bible nous dit dans l'Épître de Pierre que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie ici-bas sur terre et à la piété, à notre vie spirituelle. Dieu nous a donné la capacité de réussir. J'aimerais le dire à quelqu'un ce soir. Hallelujah. Dieu te dit, mon frère, ma soeur, qu'il t'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est pourquoi tu n'as pas de raison. Je n'ai pas de raison d'échouer. Dieu nous a donné le Saint-Esprit, mes bien-aimés, pour réussir ici-bas sur terre. Tu peux réussir dans ce que tu es en train d'entreprendre. Tu peux réussir dans ce que tu veux faire. Alléluia. Dieu t'a donné la capacité de vaincre. Dieu t'a donné la capacité de triompher, mon bien-aimé. Alléluia. Alors nous voulons proclamer cela. Nous voulons déclarer que nous réussirons. Nous voulons déclarer que Dieu nous a donné la capacité et que nous y arriverons. Déclare-le avec foi. Au nom de Jésus, déclarons cela. Alléluia. Seigneur, ce soir, nous venons déclarer que nous y arriverons. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous y arriverons. Nous déclarons que tu nous as donné la puissance pour y arriver. Tu nous as donné la puissance pour triompher. Tu nous as donné la puissance pour vaincre, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu nous as donné tout ce qui contribue, Seigneur, à la vie et à la piété. Tu nous as donné tout ce qui contribue à notre succès, à notre réussite, ici-bas sur la terre, Seigneur, dans notre relation, dans notre mariage. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'a donné la force et la puissance de vaincre ce péché. Oui, Seigneur, merci pour la puissance que tu nous as donnée, de marcher sur ce péché, de vaincre ce péché, Seigneur mon Dieu. Ce soir, éternel, je prie pour une révolution, pour un changement de mentalité. Viens, Seigneur mon Dieu, changer notre mentalité, que nous puissions avoir une mentalité de vainqueur, une mentalité de vainqueur, une mentalité de vainqueur, une mentalité de vainqueur, une mentalité de vainqueur. Seigneur, nous voulons marcher en sachant que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie, que nous pouvons tout par celui qui vit en nous. Nous pouvons tout, Seigneur. Nous pouvons réaliser des exploits. Seigneur, les exploits ne sont pas réservés aux noms qui sont inscrits dans la Bible, Seigneur, parce qu'ils ont reçu le même esprit que nous. Seigneur, les apôtres ont reçu le même esprit que nous. David avait le même esprit que nous. Moïse Josué avaient le même esprit que nous, Seigneur mon Dieu. La Bible dit, Seigneur Dieu de gloire, que Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était, était un homme de la même nature que nous. Et il pria, il pria, il pria avec instance. Il pria avec instance, il pria avec instance, Seigneur, et le ciel ne donna pas de pluie pendant trois ans et six mois. Il pria encore, Seigneur des armées, Père éternel, Dieu tout-puissant, et le, le ciel s'ouvrit. Oh Père, donne-nous d'être les imitateurs de ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Aide-nous, Seigneur, à être les imitateurs de ceux et celles qui, par la foi. Et la persévérance, Seigneur, hérite des promesses. Aide-nous, Seigneur, à être des imitateurs de ceux qui parlent la foi. Et la persévérance hérite des promesses, Seigneur. Et lui était un homme de la même nature que nous. Et lui était un homme de la même nature que nous. Si Élie, Seigneur, a réussi à ouvrir et fermer le ciel, nous aussi nous pouvons y arriver. Et nous y arriverons dans le nom de Jésus. Seigneur bouleverse nos mentalités, bouleverse nos mentalités. Kene rekete mané lebo, Shikamanda kiria. Robo sete kinde lebo china, Robo soto mandere boschina, Robo santa lebo china maika, Rekete mané satan, Yende kinde maika, Robo soto yamandere boschina, Yende lebo soto Ye nderebo soto yaman derebo sata ye nderebo chiske ye nderebo sata yaman derebo sata ye nderebo saya mama mama mama ma kundelebo chike robo soto sata ye nderebo sata. Yé kente kende rebo shika sata yé mande rebo china yé mande rebo sata yé rebo sata yé mande rebo rebo sata kende rebo bo bo rebo oh merci Seigneur merci Jésus kende bando kende rebo china kende rebo sata yé mande soto kende Ô oh Seigneur mon Dieu, nous renversons les forteresses, nous renversons les raisonnements ce soir qui s'élèvent contre la connaissance de Jésus-Christ. Oh merci Seigneur, merci Jésus. Oh alléluia Mes bien-aimés, marche dans cette mentalité de vainqueur. Marche dans cette mentalité de conquérant. Tu vas y arriver. Dieu t'a donné la capacité. Dieu t'a donné la force. Dieu t'a donné la puissance d'y arriver. Oh hallelujah. Merci Jésus. Ke yamande rebochi ka manderebo saya. Ki ndamanda shiske yamanda korro bo santa ki nerebo sata yamando robo china maika. Ye ke robo sata yamanderebo sata. Shiske yamanderebo sata. Ye ndeshiske ban robo sata manderebo sata. Ye nderebo shiske sata. Yaman nerebo shiske, yaman nerebo satan. Yaman nerebo shiske, yaman satan. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Père, Dieu de gloire. Hallelujah. Yaman nerebo shiske. Merci Jésus. Merci Papa. Hallelujah. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Hallelujah. Nous allons lire un texte, mes bien-aimés. J'ai à cœur ce texte. Nous allons le lire, nous allons aller dans 2 Pierre au chapitre 1er. 2 Pierre, chapitre 1er. 2 Pierre, chapitre 1er. Alléluia. Nous allons lire dans 2 Pierre chapitre 1er, et nous allons lire à partir du verset 1 nous allons lire jusqu'au verset, au verset, au verset 7. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ.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 dans le monde par la convoitise. À cause de cela-même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas point oisifs ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit point de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Amen. Amen. Hallelujah. Nous voulons faire notre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 je crois à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection du corps, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous te disons merci, Seigneur, pour ce temps de prière que tu nous as donné d'avoir. Et nous te disons merci, Seigneur, pour ce temps de partage de ta parole. Nous te prions de nous diriger, de nous conduire et de nous parler, de nous édifier par le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, bonsoir, mes bien-aimés. Pendant que nous étions en train de prier, j'avais prévu un autre message. J'avais prévu de continuer sur ce que j'avais commencé la semaine passée, euh, lorsque nous avions parlé de, des armes que Josué a dû utiliser pour euh, conquérir la terre promise. Dieu voulant, nous reviendrons là-dessus euh, euh, une autre fois. Mais ici, dans la prière, j'ai fortement senti en mon esprit que je devais parler de ce texte ici de, de deux pierres, chapitre premier. C'est un message que j'ai déjà, que déjà donné un jour euh, avec un groupe d'amis. Et là, j'ai senti vraiment, pendant que nous prions, qu'il était indispensable que nous puissions revenir sur ce message dans le but de nous faire comprendre que nous devons, que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, que Dieu nous a donné tout ce qui contribue pour que nous puissions réussir ici-bas, sur la terre. Mais cette réussite ne vient pas n'importe comment. Cette réussite et cette capacité, elle vient au travers de la connaissance. Est-ce que quelqu'un peut dire connaissance Alors ce soir, nous voulons parler au sujet des bienfaits de la connaissance. Si nous pouvons donner un titre à ce message, ce serait « Les bienfaits de la connaissance ». Alors voici comment est-ce que ce texte commence. « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. » Hallelujah. La première chose que j'aimerais dire ce soir, c'est que il est important que nous puissions connaître que notre foi n'est pas gratuite. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La foi que nous partageons, la foi que tu as, la foi que j'ai n'est pas quelque chose de gratuit, mais c'est une chose qui c'est une, une chose d'un grand prix, d'une grande valeur. L'apôtre Pierre est en train de dire à ceux qui ont reçu, en on partage une foi du même prix que la nôtre. Le prix de notre foi, mes bien-aimés, c'est la vie même de notre Seigneur Jésus-Christ. Si aujourd'hui nous avons foi en Dieu, si aujourd'hui nous avons l'espérance d'un monde meilleur, si nous avons aujourd'hui l'espérance d'un lendemain meilleur, c'est parce qu'un jour Jésus-Christ a payé le prix de notre foi. Hallelujah Et par là, j'aimerais dire, mes bien-aimés, cela doit nous amener à comprendre que parce que Christ a payé un prix pour notre foi, eh bien, il, il, il, il exaucera certainement les promesses qu'il nous a adressées. Hallelujah Le Seigneur ne peut pas avoir payé un prix aussi élevé pour notre foi, pour au final, pour en fin de compte, ne pas exaucer les promesses qu'il nous adresse en relation avec notre foi. Est-ce que quelqu'un peut dire « Amen » Voilà pourquoi nous devons avoir de l'assurance. Voilà pourquoi tu dois être sûr que ce que Dieu t'a promis, il va l'accomplir, mon bien-aimé. La promesse, les promesses que Dieu va t'adresser, il va les accomplir à cause du prix élevé de ta foi. Dieu sait, le Père sait que notre foi n'est pas gratuite. Dieu sait que son Fils a payé le prix le plus élevé qu'il pouvait donner pour que les enfants de Dieu puissent avoir la foi, pour que le monde puisse recevoir la foi. C'est la vie de son propre enfant. Hallelujah. Et voilà aussi pourquoi nous devons donner de la valeur à notre foi. Ne jouons pas avec notre foi. Ne méprisons pas notre foi. Ne méprisons pas notre salut, mes bien-aimés. Parce que le prix de ce salut est très, très, très élevé. Il est très coûteux, hallelujah, le prix de notre foi, mes bien-aimés. Nous avons reçu en un partage une foi d'un péril extrêmement élevé. Alors la deuxième chose que l'apôtre Paul est en train de dire ici, c'est que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc la première chose que nous devons connaître, mes de bien-aimés, c'est le prix de notre foi. Nous devons connaître le prix de notre foi. Et lorsque nous connaissons ce prix-là, nous comprenons que Dieu exaucera les promesses qu'il nous a faites. La deuxième chose que nous devons comprendre, que nous devons connaître, c'est que la grâce et la paix nous est multipliée par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voyez-vous, mes bien-aimés, commençons par définir la grâce la grâce de Dieu, c'est la faveur imméritée. La grâce de Dieu, c'est la faveur imméritée. Cela veut dire que tu peux, recevoir, la faveur, tu peux recevoir quelque chose en dépit de tes erreurs, par exemple, en dépit de tes fautes. Par exemple, nous avons reçu le salut en Dieu alors que nous étions encore des pécheurs. La grâce, on parle de la grâce présidentielle, on parle de la grâce royale. C'est une personne qui a, qui a reçu une peine de prison, par exemple, de 10 ans, mais qui reçoit la grâce royale qui peut euh, faire sortir cette personne de prison, de prison après 7 ans, par exemple. En dépit du, des méfaits que cette personne a accomplis, en dépit des vols, des meurtres que cette personne a pu accomplir. Voyez-vous, c'est ça la grâce de Dieu. Et la Bible nous dit que la grâce nous est multipliée. Au travers de la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire que plus nous connaissons Dieu, plus nous connaissons le Fils, et plus cette grâce-là nous est multipliée. Et pourquoi est-ce que Dieu établit ce principe Et bien c'est parce que plus nous connaissons Dieu, plus nous sommes à même de gérer la grâce de Dieu. Alléluia parce que souvenez-vous que la connaissance dont nous sommes en train de parler, c'est plus qu'une connaissance intellectuelle, mais c'est véritablement une connaissance pratique. La personne qui connaît Dieu, c'est une personne qui ressemble à Dieu. Plus tu apprends à connaître le Seigneur, plus tu tends à le ressembler, plus tu commences à ressembler au Seigneur Jésus. Et c'est cela, connaître Dieu, c'est cela, connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et plus nous connaissons le Seigneur, plus nous, nous nous lui ressemblons, et plus nous sommes à même de gérer la grâce, plus nous sommes à gérer les faveurs de Dieu. Voyez-vous, nous devons bien comprendre le principe de la grâce. Pourquoi Parce que nous devons comprendre que les bénédictions que Dieu veut nous accorder, elles dépassent nos mérites. Les bénédictions que Dieu t'accorder dépassent tes mérites. Par exemple, le ministère que Dieu veut t'accorder dépasse tes simples prières. Souvent, nous avons l'impression que Dieu nous donne parce que nous prions beaucoup. Mais la vérité est que si nous mettons nos prières et les bénédictions dans une balance, eh bien, nous nous rendrons compte que nos prières ne font pas le poids. Dieu nous bénit au-delà de nos efforts. Dieu nous bénit au-delà de, de notre consécration. Dieu nous bénit au-delà de notre sanctification. La Bible nous dit que Dieu fait infiniment au-delà de ce que nous pensons et demandons, mes bien-aimés. Et c'est cela la grâce. Dieu nous donne infiniment au-delà de ce que nous demandons. Dieu nous donne infiniment au-delà de ce que nous pensons. Voilà pourquoi il est primordial. Voilà pourquoi il est indispensable que nous puissions nous, aff nous affermir dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Hallelujah. Et la deuxième chose qu il, qu il, que le Seigneur veut multiplier dans notre vie au travers de la connaissance, c'est la paix. La paix, bien-aimés. Dieu veut multiplier la paix dans notre cœur. Bien souvent, nous sommes troublés lorsque des difficultés frappent à notre porte, frappent à la porte de notre vie, et bien parce que nous avons une méconnaissance de notre Dieu. Et c'est cela la vérité. Souvent nous sommes troublés, souvent nous perdons les pédales, parce que nous manquons de connaissance. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Ce qui va nous fortifier, mes bien-aimés, Lorsque nous passons au travers de l'épreuve, c'est la connaissance de Dieu. C'est de connaître la fidélité de Dieu. C'est de connaître les attributs de Dieu. C'est de savoir comment est-ce que Dieu est puissant. Comment est-ce que Dieu est capable d'intervenir pour résoudre mon problème, pour résoudre cette situation. Est-ce que tu connais la puissance de Dieu qui est capable de résoudre ce problème dans lequel tu es en train de passer mon frère, ma soeur. Est-ce que tu es conscient de cela Parce que souvent, nous en parlons, mais est-ce que nous sommes conscients Et c'est ça, connaître Dieu. C'est être conscient que Dieu est capable. Voyez-vous, Abraham, à un moment donné, il était plus conscient de la capacité de Dieu. À cause de l'âge, à cause du temps, il était plus conscient que Dieu était capable. C'est pourquoi Dieu, bien souvent, devait revenir vers lui pour lui rappeler ses promesses, pour lui rappeler ses capacités, pour lui rappeler qui il est. Et c'est ce que Dieu fait, même dans la Bible, nous voyons que Dieu sans cesse revient vers Israël. Il revient pour son peuple, pour lui rappeler qui il est, pour lui rappeler ses capacités. Ses capacités. Et c'est ce que Dieu fait dans l'Église, c'est pourquoi il envoie ses serviteurs pour nous rappeler, Rappeler ses promesses, nous rappeler sa puissance, nous rappeler ses capacités, mes bien-aimés. Pourquoi Pour que nous puissions le connaître, pour que nous puissions être enracinés dans la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu nous permet d'avoir la paix. Hallelujah. Cette paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Mais la paix que Dieu veut aussi nous donner, c'est plus qu'une paix, qu paix qui, qui, qui, qui, qui, qui s'arrête simplement à l'âme. Mais c'est aussi une paix qui se manifeste dans nos combats. Hallelujah Dieu veut, donner la, Dieu veut te donner la paix dans tes combats. Dieu veut te faire entrer dans un repos. Dieu veut te faire entrer dans le repos. Mais pour cela, il est important que tu puisses connaître Dieu que tu puisses connaître les capacités, que tu puisses connaître la puissance de Dieu. Souvenez-vous mes bien-aimés des Israélites. Les Israélites, Dieu a demandé à Moïse d'envoyer douze espions. Dieu a demandé à Moïse d'envoyer douze espions dans la terre promise pour explorer le pays. Et Moïse leur a dit, allez explorer le pays et revenez avec un rapport. Nous connaissons cette histoire, les espions sont revenus dix espions ont, ont donné un mauvais rapport un mauvais rapport ils ont dit, oui c'est vrai, c'est un, un bon pays où coule le lait et le miel où il y a des raisins, des figues etc, etc nous pouvons, si nous entrons dans ce pays nous allons manger à satiété mais ils ont dit, nous y avons vu des géants de la race d'Anak, et nous étions à leurs yeux et à, et à nos propres yeux comme des sauterelles et la Bible nous dit qu'ils ont commencé à décourager tout le peuple. Voyez-vous, mes bien-aimés, ces dix espions avaient perdu de vue la puissance de Dieu. Ils avaient perdu de vue la capacité de Dieu. Mais heureusement, la Bible nous parle de Josué et Caleb, qui, eux, se souvraient de ce que Dieu avait accompli en Égypte. En Alléluia Eux, ils s'étaient souvenus comment est-ce que Dieu les avait délivrés à bras puissants et à mains étendues alléluia Mon oh, bien-aimé, souviens-toi de la manière dont Dieu t'a délivré. Souviens-toi de la manière dont Dieu t'a sorti du monde. Souviens-toi de la manière dont Dieu a brisé la puissance du péché dans ta vie. Alléluia. Souviens-toi de ce Dieu-là. Dieu voudrait que nous puissions connaître ce Dieu-là qui nous a délivré, Connaître ce Dieu-là qui a amené le salut dans notre vie. Afin de manifester la paix dans nos combats. La Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a accompli hier, ce qu'il a accompli avant-hier, il est capable de l'accomplir encore aujourd'hui. Dieu veut amener la paix dans tes combats, il veut te faire entrer dans le repos, mais pour cela tu dois le connaître, tu dois savoir qui il est, tu dois connaître sa puissance, la puissance de sa résurrection.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 « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » J'aime comment est-ce que l'apôtre Paul écrit cela. Il dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance. Ceci pour dire que rien ne peut empêcher Dieu, rien n'a pu empêcher Dieu de te donner, de nous donner, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alléluia ». Les puissances des ténèbres auraient bien voulu empêcher Dieu ou, ou les puissances des ténèbres veulent t'empêcher d'entrer dans, dans, dans ta bénédiction. Les puissances des ténèbres veulent t'empêcher d'entrer dans ta terre promise. Les puissances des ténèbres veulent t'empêcher de rentrer dans ton mariage. Les puissances des ténèbres veulent... Alléluia. Sa divine puissance, mes bien-aimés, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alléluia. Sa divine puissance, mon bien-aimé, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Le diable aurait bien voulu te maintenir dans l'esclavage, mais il a échoué. Parce que la puissance de Dieu est intervenue. Pour te, donner tout ce qui, pour te donner tout ce qui contribue à réussir, tout ce qui contribue au succès. Alléluia. Sa, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. À la vie, la vie ici, c'est la vie Zoé, c'est la, la vie de Dieu. C'est la vie que Dieu a réservée pour nous ici bas sur terre. Oh, Alléluia. « Oh, merci Jésus, « maman, santa. » Nous parlons de la vie de Dieu. Nous parlons de la vie Zoé. Mais bien aimé, regarde quand on parle de la vie de Dieu, la vie Zoé, il faut regarder la qualité de vie de Dieu. Lorsqu'on on regarde, on parle de la vie de Dieu, il faut regarder quelle vie est-ce que Dieu a. La vie que Dieu a, c'est une vie éternelle. Oh Hallelujah. La vie que Dieu a, c'est une vie que rien ne peut détruire. Mais bien aimé, nous devons comprendre que la vie éternelle que nous avons en nous, rien ne peut la détruire. La mort ne peut pas détruire la vie que Dieu a mis en nous. Hallelujah. Rien ne peut détruire la vie que Dieu a mis en toi. Rien ne peut détruire la bénédiction que Dieu a mis en toi, mon frère. Rien ne peut détruire le plan et le programme que Dieu a mis en toi, ma soeur. Alléluia. Dieu nous a donné tout ce qui compte par sa divine puissance. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La vie indestructible de Dieu. La vie indestructible de Dieu. Cela veut dire, même si tu passes par des épreuves, oh, Alléluia. Mon oh, bien-aimé, tu dois savoir que les épreuves ne sont pas la fin. Les difficultés que tu traverses, ce n'est pas la fin. Hallelujah. Parce que rien ne peut détruire la vie qui est en toi. Rien ne peut détruire la bénédiction qui est en toi. Parce que la vie qui est en toi, c'est la vie même de Dieu. Et Dieu ne meurt pas. Dieu est indestructible. Hallelujah. Vous savez, on ne peut pas séparer Dieu de la vie, de, de, de la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est Dieu lui-même. Hallelujah. C'est pourquoi reste attaché au Seigneur. Même si tu passes par des, des temps difficiles, par des temps compliqués, reste attaché à Dieu. C'est simplement Dieu qui, te, qui, qui permet que tu passes par des épreuves. Dieu permet simplement cela pour que tu puisses être formé. Mais n'accepte pas, j'aimerais dire à quelqu'un, n'accepte pas les mensonges du diable. N'accepte pas que le diable te dise que tu ne vas pas y arriver. C'est un mensonge, je te dis que c'est un mensonge. Hallelujah. Parce que Dieu nous a donné la capacité, par sa divine puissance, de réussir. Hallelujah. Dans cette vie. Merci Jésus. Babobo babo. babobo santa. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Seigneur, je te veux te bénir ce soir. Je veux te rendre grâce, je veux te dire merci Seigneur, parce que toi tu nous as donné par ta divine puissance tout ce qui contribue à la vie. Tout ce qui contribue à la vie, tout ce qui contribue à ta vie, Seigneur, tout ce qui contribue à la vie, tout ce qui contribue à ce que nous puissions réussir, tu nous l'as donné, Seigneur, par ta divine puissance. Et rien ne peut nous arrêter, Seigneur. Rien ne peut nous empêcher d'y arriver, Seigneur. Rien ne nous arrêtera, oh Dieu. Merci, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, Dieu ne s'arrête pas là, oh alléluia Dieu ne s'arrête pas là il va encore un peu plus loin même beaucoup plus loin parce que Dieu sait que nous sommes des vainqueurs alléluia, c'est pourquoi il n'a pas peur de rajouter oh alléluia, ça gère est-ce que Dieu sait que nous sommes capables alors il n'a pas peur de rajouter des bénédictions oh merci Seigneur alors voici ce qu'il dit il nous a non seulement donné la puissance, il nous a donné, il nous a non seulement par sa divine puissance donné tout ce qui contribue à la vie, mais il nous a aussi donné tout ce qui contribue à la piété. La piété, on peut définir ça comme l'exercice religieux, si je peux dire ça comme ça. L'exercice religieux ou encore l'exercice spirituel, la vie spirituelle. Dieu nous a donné par sa divine puissance la capacité de réussir notre vie spirituelle, d'être spirituel. Alléluia. C'est pourquoi même nous avons expérimenté la nouvelle naissance. Lorsque tu as cru en la parole de Dieu, lorsque tu as cru au Seigneur Jésus, le diable n'a pas été capable de t'empêcher de devenir enfant de Dieu. Oh, hallelujah C'est pourquoi la Bible dit dans Jean, au chapitre 1er, « À ceux qui y croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Lesquels ne sont ni de l'homme, ni de la chair, ni de la volonté, de l'homme, mais de Dieu elle leur a donné la parole de Dieu, elle leur a donné le pouvoir, la capacité, la possibilité de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, le diable ne peut pas empêcher le plan de Dieu. Le diable ne peut pas empêcher celui qui croit au Seigneur de voir les plans et les promesses de Dieu s'accomplir dans sa vie. Alléluia. Pourquoi Parce qu'il nous a donné la capacité de de, de, de voir tout ce qui contribue à la piété. C'est pourquoi aussi, mes bien-aimés, par la puissance de Dieu, nous pouvons vivre dans la sanctification. Tu peux vivre dans la sainteté parce que Dieu nous a donné, par sa divine puissance, à tout ce qui contribue à la piété. Ceci pour dire que c'est un mensonge du diable que de croire que... Le péché doit avoir le dernier mot sur notre vie. C'est un mensonge du diable, mes bien-aimés. Parce que pour, pour vivre la piété, pour pratiquer la piété, nous devons vaincre le péché. Tu ne peux pas dire que tu es un homme, que tu es une femme spirituelle si tu es sans cesse en train de vivre, si tu es sans cesse en train de flirter avec le péché. Hallelujah la puissance que Dieu nous a donnée, la puissance que Dieu a libérée, c'est pour vaincre la force, c'est pour vaincre la puissance du péché. Alléluia! Mais la pété, c'est aussi faire du bien aux autres. Dieu nous a donné, mes bien-aimés, d'être des sources de bénédictions au travers de sa puissance. Dieu nous a donné de faire du bien aux autres de pratiquer l'aumône. Hallelujah Par exemple, Dieu par sa puissance nous donne cette capacité. Alors, l'apôtre Pierre donc, est en train de dire que Dieu nous a donné par sa puissance tout ce qui contribue à la vie et à la piété, mais il va plus loin. Il explique comment est-ce que nous pouvons recevoir cela ou comment est-ce que nous pouvons, nous pouvons vivre cela. Ils disent que c'est au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Hallelujah. Vous voyez encore ici, nous parlons de la connaissance. C'est pourquoi nous avons donné comme titre à ce message les bienfaits de la connaissance. Voyez-vous, nous devons connaître celui qui nous a appelés par sa gloire. Hallelujah. Et ici, donc, la Bible précise que pour Expérimenter pour vivre la puissance de Dieu, nous devons connaître celui qui nous a appelés par sa gloire. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que la personne qui t'a appelé à vivre sa puissance, la personne qui t'a appelé à vivre sa grâce, la personne qui t'a appelé à vivre dans la piété, la personne qui t'a appelé à vivre toutes les bénédictions qu'il a prévues pour toi, c'est le Dieu de gloire Alléluia C'est-à-dire que c'est le Dieu extraordinaire C'est-à-dire que c'est le Dieu incomparable Alléluia C'est-à-dire que c'est le Dieu qui, accompli, qui accomplit ce que Nul autre n'est capable d'accomplir C'est le Dieu de gloire C'est le Dieu de Moïse C'est le Dieu des apôtres C'est le Dieu qui ressuscite les morts Alléluia C'est le Dieu qui guérit les maladies incurables. C'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est ce Dieu-là qui t'appelle. alléluia Nous devons connaître ce Dieu. Le Dieu de gloire. alléluia C'est lui qui t'a appelé. Il t'a appelé personnellement. Il t'a appelé à être membre de sa famille. Il t'a appelé à porter son nom. Il t'a appelé à hériter de ses promesses. Hallelujah. Appelé par sa propre gloire. Hallelujah. Et par sa vertu, c'est-à-dire par sa puissance, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Voyez-vous, c'est cela où nous comprenons la puissance de la connaissance. Lorsque nous connaissons Dieu, mes bien-aimés, cela nous fait cela nous assure les plus précieuses promesses. Voyez-vous, c'est ça, c'est là où la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Là, lorsque nous connaissons Dieu, nous sommes sûrs d'hériter, de rentrer en possession des plus précieuses promesses. alléluia J'aimerais dire à quelqu'un ce soir qu'il n'y a pas meilleure promesse pour toi que celle que Dieu t'adresse. Hallelujah La connaissance nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Voyez-vous, les promesses que Dieu veut que nous puissions vivre ne sont pas réservées simplement à, une, à notre simple jouissance, mais elles ont un but bien précis et un but bien particulier. C'est que nous devenions participants à la nature divine. Voyez-vous, lorsque nous sommes bénis, la vérité est que lorsque nous sommes bénis, cela devrait nous amener à davantage ressembler au Seigneur. Pourquoi Parce que lorsque nous sommes bénis, lorsque Dieu accomplit ses promesses, eh bien cela nous révèle encore la fidélité de Dieu. Vous comprenez mes bien-aimés cela nous révèle encore combien est-ce que Dieu est fidèle. Comment est-ce que Dieu se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Cela donc devrait nous pousser davantage à nous rapprocher de Dieu. Oui, c'est ça que Dieu cherche. Voyez-vous, la vérité c'est que Dieu est plus intéressé par toi. Dieu est plus intéressé par ton cœur. Dieu est plus intéressé par mon cœur que par les bénédictions dont nous pouvons jouir. Dieu est véritablement amour et bien-aimé. Ce que Dieu recherche plus que toute autre chose, c'est que nous soyons près de lui. C'est que nous soyons close to him. Hallelujah. C'est que nous ayons une relation cœur à cœur avec lui. C'est que nous puissions passer l'éternité avec lui. C'est cela la profondeur du désir de la recherche de Dieu. Lorsqu'il nous envoie ces bénédictions et voilà pourquoi je comprends pourquoi par moment Dieu peut Dieu tarde parfois à nous bénir parce que Dieu sait que par moment si il nous bénit cette bénédiction peut nous, élo nous éloigner de lui et c'est ce que nous vivons dans l'église dans malheureusement beaucoup de personnes reçoivent des bénédictions de Dieu et ils quittent l'église ils arrêtent de prier ils n'ont plus le temps de prier ils sont trop occupés pour prier, pour donner du temps au Seigneur. C'est une grave erreur, parce que la bénédiction matérielle, tout ce que nous pouvons avoir, même le succès dans le ministère, nous pouvons avoir une grande église, nous pouvons avoir une renommée mondiale. Pour Dieu, ce n'est pas ça le plus important. Pour Dieu, le plus important, c'est que nous puissions lui ressembler davantage. Pour Dieu, le plus important, c'est que nous puissions nous rapprocher de lui. Pour Dieu, le plus important, c'est que nous puissions nous sanctifier davantage. Pour Dieu, le plus important, c'est que nous puissions être davantage amoureux de lui. Que nous puissions davantage l'aimer. Hallelujah. Merci Seigneur. Voilà pourquoi nous devons lui dire merci. Lorsqu'il nous bénit. Lorsqu'il accomplit ses promesses dans notre vie, lorsque nous voyons une promesse se réaliser dans notre vie, nous devons lui rendre grâce. Nous devons lui dire merci. Nous devons encore reconnaître son amour. Nous devons encore reconnaître sa fidélité. Nous devons reconnaître encore sa bonté. Nous devons davantage nous attacher, nous accrocher à lui et non pas l'envoyer paître. Hallelujah! Ô oh Seigneur, aide-nous, Père. Aide-nous, Père de gloire, lorsque tu nous bénis, à davantage nous rapprocher de toi. Seigneur, nous, nous refusons que la bénédiction nous éloigne de toi. <rire> Nous refusons de faire de la bénédiction une idole, Seigneur, dans le nom de Jésus. Parce que toi tu dis, Seigneur, dans ta parole, Seigneur mon Dieu, que Seigneur tes promesses, Seigneur, doivent nous amener, Père de gloire, à avoir part à ta nature, ô oh Dieu de gloire. Nous voulons être avec toi une même plante, une même nature, Seigneur mon Dieu de gloire. Un seul esprit Père. aide-nous tendre Père. Nous te le demandons, Seigneur Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh merci Seigneur. Hallelujah. Mais cela, le message de l'apôtre Pierre ne s'arrête pas là. Le message du Saint-Esprit ne s'arrête pas là. Dieu veut que nous puissions prendre part à sa nature, mais il nous donne aussi des moyens. Comment est-ce que nous pouvons prendre part à la nature divine? Comment est-ce que nous pouvons. Nous rapprocher de Dieu lorsque le Seigneur nous bénit. Lorsque le Seigneur rajoute une bénédiction dans ta vie. Lorsque as, le Seigneur t'amène dans un nouveau, une autre dimension de prospérité. Alors que tu as prié pendant des années pour avoir des enfants et que Dieu t'accorde des jumeaux. Et que Dieu t'accorde des triplés. Alors que tu as prié pour le mariage pendant des années, et que Dieu t'accorde un super mari, une super épouse, et que tu te retrouves dans le bonheur, même que tu n'avais pas imaginé. Que faire pour rester attaché à Dieu Que faire pour se sanctifier davantage Eh bien, l'apôtre Paul nous dit que, premièrement, c'est que nous devons fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Nous devons fuir la corruption, qui existe dans le monde par la convoitise. Ici, l'apôtre la Pierre utilise le mot fuir. C'est-à-dire que nous devons prendre, nos, prendre les jambes à notre cou. C'est-à-dire que nous devons nous éloigner de tout ce qui est susceptible de nous faire tomber. Nous devons nous séparer du péché. Nous devons fuir les mauvaises compagnies. Nous devons fuir la convoitise, mes bien-aimés. Nous devons fuir tout ce qui peut corrompre nos bonnes mœurs. Nous devons fuir, mes bien-aimés, fuir la corruption. Alléluia. La corruption, c'est l'altération. L'altération, c'est-à-dire, par exemple, une nourriture, une nourriture qui devient avariée, c'est une nourriture corrompue. Alléluia! Nous devons fuir mes bien-aimés, tout ce qui peut nous amener à la corruption, le mensonge, le vol, la convoitise, toutes ces choses mes bien-aimés, nous devons les fuir. Fuir l'impudicité, fuir le péché. Alléluia! Nous devons nous séparer de mauvaises compagnies. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des gens qui pensent que en étant toujours mal entourés, arriveront, malgré cela, à demeurer dans la pureté, à, à demeurer dans la sainteté. Mais bien aimé, la Bible nous dit que nous ne devons pas nous tromper nous-mêmes. Mais bien aimé, nous ne sommes pas plus forts que la parole de Dieu. Si la Bible nous dit que nous devons fuir les mauvaises compagnies, parce qu'elles corrompent les bonnes mœurs, nous devons le faire, bien aimé. Depuis combien de temps est-ce que tu, te, tu dis que je vais y arriver, je vais me sanctifier, malgré mes mauvaises compagnies, malgré ce mauvais ami, malgré cette mauvaise copine que tu as, mais tu n'y arrives toujours pas. La sagesse, c'est simplement d'obéir à la parole de Dieu. alléluia Fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu et à la vertu, la science. Hallelujah. Voici la deuxième chose que nous devons faire. Après fuir la corruption, nous devons joindre, nous devons faire tous nos efforts pour joindre à notre foi la vertu et à la vertu, la science. Hallelujah. Voyez-vous mes bien-aimés, la foi c'est la première étape. C'est la première chose que nous recevons. Nous en avons parlé au début du message que nous avons une foi d'un grand prix. Hallelujah. Mais après avoir cru au Seigneur Jésus, nous devons rajouter une deuxième chose. Si nous voulons demeurer dans la présence de Dieu, si nous voulons demeurer dans la piété, si nous voulons demeurer dans la sainteté, si nous voulons davantage ressembler au Seigneur Jésus. Et cette deuxième chose que nous devons joindre à notre foi, c'est la vertu. Hallelujah. La vertu, mes bien-aimés. C'est la bonté morale. La bonté morale. Nous devons, en plus de croire en Seigneur Jésus, manifester la bonté. Nous devons être connus comme des bonnes personnes. Hallelujah Il ne suffit pas de dire que je crois en Jésus. Mais il faudrait que cette foi se manifeste par un bon caractère, par un bon comportement. Alors la question que je nous pose ce soir, quelle est notre réputation Quelle est ta réputation Que disent les gens de toi Comment es-tu reconnu dans la société Comment es-tu reconnu dans ta famille Es-tu reconnu comme une bonne personne ou une mauvaise personne Malgré que tu dis être chrétien, malgré que tu vas à l'église tous les dimanches, quelle est ta réputation au travail Qu'est-ce qu'on dit de toi au travail Es-tu fondu dans la masse Avec tous les non-croyants Ou bien tu es distingué Est-ce que tu es connu comme une personne ayant toujours le sourire Connu comme étant une personne joyeuse Je ne dis pas parfaite, mais au moins qui se démarque par une vertu ça peut être la patience. Voyez-vous, la vertu se manifeste de différentes manières. La vertu peut se manifester par la patience, par exemple. Quelle est la réputation que nous avons La vertu peut aussi se manifester par la douceur. Alléluia. La vertu peut aussi se manifester par un cœur généreux, ou je voulais dire même un cœur libéral. Avec cette faculté, cette capacité, cette capacité qui est facile à donner, es-tu reconnu comme une personne accueillante Comment tu accueilles les gens lorsqu'ils viennent, de, de, lorsqu lorsque tu ouvres la porte à quelqu'un Il y a ce mot, là, hospital. voilà, c'est ce, ce mot que, que je voulais dire. Es-tu connu comme une personne hospitalière Voyez-vous, mes bien-aimés, nous devons être à la foi, nous devons joindre notre vertu. voyez, oui, c'est ça qui va nous permettre de demeurer dans, dans, dans, les, dans les promesses que le Seigneur a prévues pour nous. C'est ça qui va nous permettre de demeurer dans la présence, dans la grâce de Dieu. À notre foi, nous devons joindre la vertu. Le temps est en train de passer, nous ne serons pas, nous ne serons pas tout voir. Et à la vertu, la Bible dit que nous devons joindre la science. Voyez-vous, la connaissance. La science, c'est la connaissance. Et bien aimé, si nous voulons demeurer dans ce que Dieu a prévu pour nous, nous devons nous instruire. Et bien aimé, la connaissance a un prix. La science a un prix. Les scientifiques que nous connaissons aujourd'hui, ceux qui travaillent à la NASA, ceux qui construisent des bateaux, des voitures, qui accomplissent des choses extraordinaires par leur tête et par leurs mains, ont dû payer le prix de l'école. Ils ont dû payer le prix de la lecture. Ils ont payé, dû payer un prix, le, le prix de l'étude, mes bien-aimés, le prix de la réflexion. La science, mes bien-aimés, la connaissance a un prix. Nous devons payer le prix de la science. Nous devons payer le prix de la connaissance, la connaissance spirituelle premièrement. Nous devons payer le prix de la prière, nous devons payer le prix de la lecture, de la méditation, de la parole de Dieu. Cela va nous permettre de demeurer, d'accroître la nature de Dieu en nous. Car la Bible dit que nous sommes sanctifiés par la vérité, nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu. Mais nous devons aussi payer le prix de la connaissance de ce monde, mes bien-aimés. Voyez-vous bien, souvent les chrétiens ont limité le succès à la seule clé de la prière et de la parole de Dieu. Mes bien-aimés, il existe aussi des principes dans ce monde pour réussir. Si tu veux réussir dans, la, dans les affaires, il n'y a pas que la prière et la parole de Dieu qui vont t'amener le succès. Mais il y a des principes économiques que tu dois mettre en pratique pour réussir. Si tu vas vaille que vaille, simplement parce que tu as prié et que tu as lu la Bible, mais que tu vends de la, que tu vends de la, de la viande avariée, par exemple, que tu, pas, euh, que, tu, que tu vends une technologie qui n'est pas au, au, au jour d'aujourd'hui, et bien tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas réussir. Pourquoi Parce que tes concurrents proposeront une meilleure marchandise, ils proposeront des meilleurs produits, des meilleurs services que toi. C'est pourquoi nous devons également payer le prix de la connaissance de ce monde. Au besoin, aller nous inscrire, nous, nous réinscrire dans des écoles. Nous devons payer le prix de la lecture, mes bien aimés Bien souvent, il est, il est dit que si tu veux cacher quelque chose un noir ou un Africain qu'on euh, met le dans un livre et je bénis le Seigneur parce que je constate qu'il y a de plus en plus d'Africains qui commencent à lire hallelujah nous devons avoir la, la, la, la culture de la lecture mes bien-aimés que le Seigneur nous aide vous savez beaucoup de secrets sont cachés dans les livres Dieu lui-même dans sa sagesse a trouvé bon d'inscrire ces secrets pas sur un rocher, pas dans le ciel, pas sur les nuages, mais dans un livre, mes bien-aimés. La lecture est très importante. Hallelujah. À la foi, à la vertu, à la bonté, mes bien-aimés, nous devons joindre la science. Hallelujah. La science. Alors, mes bien-aimés, pour ce soir, nous allons nous arrêter ici. Nous allons nous arrêter ici et nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons prier le Seigneur. Nous avons dit que le titre de ce message était là « Les bienfaits de la connaissance, mes bien-aimés ». La connaissance a des bienfaits. La connaissance, mes bien-aimés, amène la multiplication de la, grâce et de, de, la, de, la, de la grâce et de la gloire de Dieu et de la paix de Dieu dans notre vie. Mais pour cela, nous devons payer le prix de la connaissance. Nous, nous devons chercher à davantage connaître Dieu dans notre vie. Ça, c'est la première chose pour laquelle nous allons prier. Et la deuxième chose pour laquelle nous allons prier, c'est que nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons dire merci à Dieu parce que Dieu nous a donné, par sa divine puissance, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et ce que je veux, vraiment ce que je veux ce soir, c'est que tu puisses marcher dans cette mentalité. C'est vraiment ça le message que le Seigneur a déposé dans mon cœur ce soir. Que tu marches dans cette mentalité. Que tu saches que rien ne peut t'arrêter. Dieu t'a donné sa puissance pour que tu puisses avoir du succès. Pour que tu puisses réussir dans cette vie. Alors nous allons dire merci au Seigneur pour cela. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, Dieu de gloire, pour ta parole éternelle, notre Dieu. Et Seigneur, nous comprenons, Seigneur, mon Dieu, que nous devons davantage te connaître. Nous devons davantage te connaître, Seigneur, pour voir dans nos vies te multipl se multiplier tes grâces pour voir se multiplier tes faveurs, pour voir se multiplier tes bénédictions dans notre vie, Seigneur mon Dieu, pour voir agir ta force, pour voir agir ta puissance, pour, Seigneur, remporter des victoires, pour remporter de, des combats, Seigneur notre Dieu. Nous avons besoin de Te connaître, Seigneur, mon Dieu. Aide-nous à davantage Te connaître, Seigneur. Aide-nous à davantage te connaître, Seigneur, dans le nom de Jésus. Aide-nous à payer le prix de la connaissance. Aide-nous à payer le prix de la lecture, Seigneur. Aide-nous à payer, payer le prix de la sainteté, Seigneur. Aide-nous à payer le prix de la sanctification. Aide-nous, Seigneur, Dieu de gloire. à payer le prix, Seigneur, de armées. Ô oh, Dieu de gloire, pour que nous puissions davantage te connaître, ô oh Dieu de gloire, pour que nous puissions demeurer dans ta présence, pour que nous puissions voir tes plans et tes programmes se réaliser dans notre vie, ô oh Dieu de gloire. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que toi, tu nous as donné par ta puissance tout ce qui contribue à la vie et à la piété, Seigneur, il n'y a rien ni personne qui peut nous arrêter dans ce monde. Il n'y a rien ni personne qui peut nous arrêter d'avoir du succès, d'avoir de la réussite. Il n'y a pas un sorcier, il n'y a pas un marabout, Seigneur mon Dieu. Il n'y a pas un puissant de ce monde, Seigneur, qui peut nous, peut nous empêcher. Arriver, Seigneur mon Dieu. Parce que à toi appartient la toute puissance, Seigneur mon Dieu. La Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, Seigneur de gloire? Oh, alléluia Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, Seigneur? Oh, merci papa. Nous te bénissons, nous te louons Père, et nous te glorifions dans le nom puissant et merveilleux du Seigneur Jésus Christ. Amen, amen. Et Amen. Hallelujah. Voilà mes bien-aimés, nous arrivons à la fin de notre service ce soir. Et nous voulons demander à tous ceux et celles qui ont amené une dîme, une offrande pour la maison de Dieu, de bien vouloir effectuer euh, leur virement sur le compte de l'église qui est affiché sur le chat. Alors vous pouvez apporter vos dîmes, vos offrandes, vos dons volontaires avec joie et libéralité dans la maison du Seigneur, et le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te prions. Nous te disons merci Seigneur de bénir ceux et celles qui apportent ce soir dans ta maison. Alléluia. Seigneur, de te gloire, que tu puisses bénir les, les avoirs, des uns et des autres que tu puisses, que tu puisses multiplier Seigneur mon Dieu les, les, les avoirs des uns et des autres que tu puisses multiplier les grâces et les faveurs dans la vie des uns et des autres à cause de leurs dîmes, à cause de leurs offrandes éternelles dans le nom puissant de Jésus Christ Amen nous disons tous ensemble notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié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 et qu'il vous donne la paix. Que le Seigneur vous accompagne durant ce week-end et que sa grâce et sa paix soient multipliées dans votre vie. Alléluia Que les portes qui jusqu'ici étaient fermées s'ouvrent à cause de la grâce et de la faveur de Dieu sur votre vie. Nous avons ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen